Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de UI Picker View. Alors quel est l'objectif d'un UI Picker View Eh bien euh, il y a des cas de figure où vous avez... Euh, besoin de sélectionner une valeur ou plusieurs valeurs dans une ou plusieurs listes et en fait on avait déjà un mécanisme qui permettait de le faire qui était le UI alert Controller en mode action sheet mais ça va si vous avez quelques actions à sélectionner si vous en avez beaucoup c'est un peu plus compliqué et c'est là qu'on passe par un UI picker view. Donc c'est un petit peu cette tête là, donc vous avez ici une liste, là c'est un picker view avec deux rangées de oui, deux rangées, deux colonnes et vous avez ici une colonne de gauche et une colonne de droite qui contiennent des éléments distincts. Donc le UI picker view vous permet de faire des sélections assez faciles, ici j'ai voiture rouge qui est sélectionnée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, avec un UI Picker View, il n'y a pas un, mais deux protocoles associés. Le premier, en fait, le UI Picker View Data Source, permet, en fait, de fournir des informations sur le UI Picker. Le nombre de colonnes, le nombre de rangées dans une colonne, etc. etc. Et puis, vous avez un deuxième protocole, le UI Picker View Delegate, qui va permettre d'interagir avec euh, le programme, donc ben, vous sentez bien qu'il va être appelé à certains moments euh, et du coup euh, il est distinct. Il est distinct parce que vous pouvez parfaitement imaginer que par exemple le Picker View Data source eh bien il est pris en charge par la classe qui gère le modèle dans le MVC tandis que par exemple le View Delegate, le Picker View Delegate, lui il est par exemple pris en charge par le ViewController, vous voyez. Donc, c'est finalement assez logique de les différencier. Le principe de fonctionnement sinon, c'est extrêmement simple. Ça se gère comme une vue avec une frame, même si y a une frame prédéfinie, la taille elle est un peu prédéfinie, mais vous pouvez jouer quand même avec. Vous pouvez positionner le délégué. Alors, ce n'est pas deux, mais les deux délégués. Donc, il y a le délégué du premier protocole avec attribut délégué et il y a un autre délégué que vous positionnez avec l'attribut data source. Voilà. Et puis, c'est parti en voiture Simone. Lorsque vous construisez un UI PickerView eh bien les positions par défaut sur tous les composants, les composants c'est les colonnes hein, eh bien c'est zéro, c'est le premier élément. Et vous pouvez initialiser les choses de manière dédiée et en particulier déplacer le rang qui est sélectionné de manière programmatique eh bien en faisant, en appelant une méthode SelectTrueInComponent ou sélectro. Et à ce moment-là, il va vous positionner automatiquement euh, la bonne euh, ligne euh, à l'endroit qui est sélectionné, avec éventuellement un effet d'animation. Et encore une fois, pour déterminer la structure du picker, vous avez euh, un protocole qui est le UI Picker View Data Source. Et ce UI Picker View Data Source, eh bien, vous avez simplement deux méthodes à remplir. Number of in picker view et picker view number of row in component en vous passant le composant en paramètre. Et puis ça c'est le nom des méthodes sous euh, Swift. Ensuite, ben, vous répondez aux événements comme je viens de le dire avec euh, les méthodes d'un view delegate protocol. Donc renseignez la valeur dans un composant. Donc c'est euh, view title for row for component ou plus simplement PickerView, mais avec euh, les noms euh, des paramètres qui permettent de se retrouver en Swift. Et puis euh, vous avez PickerView component où en fait lorsqu'une entrée est sélectionnée, et eh bien euh, cette méthode là va être appelée. Donc lorsqu'il a besoin d'acheter quelque chose, il appelle ça. Lorsque quelque chose est sélectionné, il appelle ça. Et puis vous pouvez bien évidemment partager le picker. Euh, vous pouvez dire je veux visualiser l'indicateur de sélection, sinon c'est celui qui est devant, mais vous pouvez voir les titres qui sont fins. Euh, je peux également avoir des méthodes qui vont me permettre de particulariser ce que je vais mettre dans mon Picker view. C'est quoi la hauteur de mon composant Ça pourrait être des composants de taille variable. Euh, c'est quoi la largeur C'est quoi le titre Alors là ça vous rend plutôt une chaîne de caractères, mais ça pourrait être également un titre attribué, une chaîne attribuée avec des, des, des couleurs, des changements de police de caractères, euh, ou ça peut même carrément être une vue. C'est-à-dire que vous pouvez dire ben, je construis ma vue et paf, je renvoie. Et avec, typiquement avec ça, vous pouvez euh, faire un, un bandit manchot à extrêmement euh, faible coût. En guise de conclusion, euh, c'est un objet qui est classique et extrêmement utile. Euh, la mécanique d'interaction est habituelle, la délégation, mais avec deux protocoles. Il faut que vous sachiez bien évidemment euh, lequel vous regardez. Il est extrêmement présent dans les applications. Et c'est typiquement un mécanisme qui s'embarque dans une vue modale. Donc vous le faites apparaître, vous le faites disparaître. Vous pouvez associer des effets graphiques du style glisse, etc. à cette apparition. Et sur grands terminaux, c'est typiquement quelque chose que vous mettez dans un pop-over. Voilà, c'est la philosophie. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. <rires>